Let's oh. C'est très simple, c'est un peu comme deux mini-skates posés sur chacun de vos pieds. Comme vous pouvez le voir, les roues ne sont pas tout à fait dans l'axe, cela a été fait pour faciliter le mouvement. Pour démarrer, il suffit de poser votre premier pied avec vos pointes de pied qui touchent le sol, votre deuxième, et ensuite de pousser avec le pied arrière. Maintenant, il vous suffit de faire des vagues pour avancer. Donc si vous êtes intéressé par cette nouvelle discipline, n'hésitez pas à consulter ma chaîne YouTube où diverses informations et tutoriels vous sont proposés. A bientôt